Lorsque vous tradez vous aurez certainement constaté déjà de nombreuses fois que le marché reste en range quasiment la majorité du temps c'est-à-dire on estime à peu près à 70% du temps, 70% du temps un marché reste en range donc entre deux niveaux. Donc vous pouvez déterminer soit sur des petites unités de temps soit sur des unités de temps plus grandes mais le marché reste très longtemps euh, à stagner comme cela entre différents niveaux. Alors si c'est 10 points, 10 pips euh, de niveau entre le haut et le bas, ben, ça ne vaut pas vraiment la peine. Il faut vraiment que vous soyez très très bon en scalping pour euh, tirer des bénéfices. Vous allez peut-être gagner euh, 5 points, euh, 7 points maximum sur un trade comme ça. Par contre si euh, c'est une amplitude de 30 ou de, même de 20, de 20 points ça peut vouloir la peine si vous maîtrisez bien le scalping de, de prendre des points parce que ça peut durer quelques minutes comme ça peut durer des heures, ça peut même parfois durer des jours un marché en range, un marché qui ne bouge pas beaucoup. Parfois c'est pendant plusieurs jours qu'un marché ne, ne bouge pas beaucoup. Alors donc soit vous maîtrisez le scalping, c'est pour ça que je, je vous conseille de faire du scalping parce qu'une fois que vous maîtrisez une technique de scalping, vous pouvez trader tous les jours quel que soit le, le, le marché. Vous arriverez toujours à tirer donc des gains d'un marché euh, qui est en range. Après ce qui est très intéressant c'est d'arriver à prendre des trades lorsque le marché sort du range. Donc parce que le marché peut sortir donc du range soit vers le haut, soit vers le bas. Et à ce moment-là il faut arriver à maîtriser, euh, savoir rentrer au bon moment et ne pas se faire piéger. Parce qu'un marché peut très bien être en range comme ça pendant quelques minutes voire quelques heures et puis à un moment donné vous voyez qu'il casse le range donc ici vous pouvez avoir une première cassure et puis il réintègre. Vous pouvez avoir une seconde cassure où vous dites « Ah cette fois-ci c'est le bon moment donc je vais me positionner » Donc vous vous positionnez ici et si vous ne faites pas attention ben vous pouvez vous faire piéger parce que le marché peut très bien avoir une réaction assez violente, avoir une mèche ici assez importante, repartir rapidement dans l'autre sens et si vous n'avez pas mis un stop rapidement euh, soit à break even donc au niveau d'entrée soit légèrement plus haut et eh bien vous pouvez perdre rapidement parce que le marché peut réintégrer très rapidement le range. Donc ça c'est très important de faire attention, c'est pour ça que je vous explique donc dans, dans mes formations euh, qu'il faut mettre très rapidement euh, un stop loss à break-even dès que vous pouvez. Alors vous pouvez bien sûr vous positionner comme cela parce que si le marché part d'un coup ben vous êtes bien positionné mais n'oubliez pas de mettre très rapidement un stop loss au minimum sur votre point d'entrée voire même un petit peu plus bas s'il est, est parti. Euh, suffisamment. donc à ce moment-là s'il remonte et eh bien vous sortirez soit à zéro soit avec un petit gain ou au pire avec une petite perte. Mais ce qui est intéressant donc c'est d'arriver quand même à se positionner de manière euh, à ce que vous ne ratiez pas des trades qui peuvent vous faire euh, une journée euh, de gains formidables euh, voire même un mois de gains en une journée, ça peut arriver aussi. Donc ce qui peut arriver c'est au moment où le marché casse donc le niveau, le niveau du range. Vous vous positionnez bien sûr, alors vous pouvez bien sûr vous positionner une fois que vous voyez qu'il a cassé ce niveau-là. Vous mettez bien sûr un stop loss très proche et à ce moment-là vous, vous allez prendre un premier gain par exemple à 10 pips et puis s'il va plus bas et eh bien vous prendrez des gains intermédiaires. Il peut très bien remonter à n'importe quel moment. Mais ce qui est important c'est que souvent lorsque vous avez une cassure de range, vous avez un pullback. Donc à ce moment-là donc si vous êtes positionné, ben il faut que vous, ayez mis, que vous ayez mis un stop loss donc de manière à ne pas vous faire piéger s'il remonte comme on a vu précédemment. Mais ce qui est intéressant aussi c'est que vous ne devez pas avoir peur qu'il y ait un pullback parce que ça arrive très, très souvent donc que le marché casse une première fois, plus mine de réintégrer, euh, réintégrer le range mais il repart alors de plus belle. Et donc là n'hésitez pas si vous faites cela donc vous vous positionnez une première fois et s'il euh, remonte et eh bien n'hésitez pas si vous êtes sorti à vous repositionner une fois qu'il est reparti dans l'autre sens. Et bien sûr toujours remettre un stop loss parce qu'il peut très bien jouer à ça pendant un certain temps, casser plusieurs fois et remonter voire repartir tout à fait dans l'autre sens. Donc si jamais vous ne mettez pas de stop loss et eh bien vous risquez de, de faire une grosse perte. Mais c'est toujours intéressant donc d'être prêt de savoir que le marché s'il part dans un sens il peut très bien faire un pullback et puis repartir et vous faire 200 points, 500 points c'est tout à fait possible, vous voyez ça régulièrement. Donc c'est ces trades-là qui sont les plus intéressants, ça peut vous faire des gains, euh, des gains très intéressants et vous pouvez très bien euh, faire une journée de, de trading simplement avec un trade comme cela qui va vous faire donc euh, des gains importants. Vous prenez à ce moment-là un, un premier bénéfice ici, un deuxième bénéfice plus bas et un deuxième bénéfice peut-être à 200 ou 300 points plus bas. Donc là à ce moment-là vous êtes tout à fait tranquille parce que vous allez descendre votre stop loss donc vous n'aurez plus un stop loss mais un stop win et à ce moment-là, même si le marché se retourne et eh bien vous serez stoppé en gain. et donc vous n'aurez plus dans votre journée qu'à qu régler votre stop loss et euh, vos prises de bénéfices intermédiaires pour euh, avoir donc un, un maximum de gains euh, sur un trade comme cela. Mais c'est très important d'arriver à déterminer comment sortir du range. Et comment vous positionner peut-être en plusieurs fois pour bénéficier de, de ces traits très intéressants, donc qui sont en sortie de range. Et on peut avoir exactement la même chose, donc dans l'autre sens. Il peut très bien partir euh, vers le haut, puis réintégrer, puis repartir, faire un pullback pour euh, finalement repartir et faire euh, également euh, dans ce sens-là euh, plusieurs, euh, plusieurs centaines, euh, centaines de points. Donc, cet exemple ici que je vous ai donné, ben on en a eu un très beau hier donc sur le Dax, hier vendredi 11 décembre. Donc c'était un magnifique, un magnifique mouvement à la baisse qu'on a eu. Je vais vous montrer ça sur les graphiques et vous verrez qu'on a effectivement donc des, des, des fausses cassures, des pullbacks donc c'est quasiment le standard chaque fois qu'on a une cassure de range comme ça donc il faut bien maîtriser ça et pour cela l'idéal bien sûr c'est de suivre des formations qui vous permettent de bien maîtriser le scalping et bien maîtriser les, les cassures de range. Donc si vous êtes intéressé par cela vous trouverez cela dans, dans mes formations. Donc savoir rentrer, déterminer les, les signaux qui vous permettent de savoir à quel moment rentrer et pouvoir donc mettre rapidement un stop-loss et bénéficier de vos gains en vous positionnant de cette manière-là, de manière intelligente. Donc on va regarder tout de suite donc sur, sur mon écran. Nous voyons donc le Dax ici la journée du 11 décembre hier. Donc vous voyez la magnifique bougie rouge qu'on a eue ici donc sur le Dax. Un... Très beau mouvement à la baisse donc ici on est en H4 donc chaque bougie correspond à 4 heures. Vous voyez cette bougie ici, magnifique bougie. Donc on va analyser comment, comment s'est passée donc la cassure ici qui a provoqué ce grand mouvement. Donc vous voyez lorsqu'on va sur des unités de temps plus petites ça se précise donc ici on est en H1 puis en M30. Donc vous voyez ici les bougies qui euh, se réduisent et on arrive ici donc à voir comment on a eu la cassure. Vous voyez ici le marché était entre les bandes de Bollinger, il était bien en range ici. Il y a eu des premières tentatives de cassure donc comme vous pouvez le voir ici. Et puis le marché remonte donc vous voyez comme les bandes de Bollinger étaient étroites, donc on était vraiment euh, sur, sur un niveau, euh, un niveau de « ranch » pendant la nuit donc euh, entre le, le, le 10 et le 11 décembre. Vous voyez il ne s'est pas passé grand-chose. Euh, donc marché euh, qui stagne donc ça peut durer des heures, un marché, un marché qui stagne comme ça. Et puis on a encore un rétrécissement ici et puis à 8 heures ici à l'ouverture des marchés. Donc hier vendredi, ben qu'est-ce qu'on a On a eu une cassure. Alors le tout est d'arriver à bien déterminer ces cassures et à ne pas se faire piéger. Donc j'ai tracé la ligne ici pour bien comprendre ce qui s'est passé. Donc vous voyez ici, on va aller, on voit le M5 ici. On voit une bougie verte ici, donc en 5 minutes. Donc on a eu une, une première, un premier signal de cassure ici, mais qui a été repoussé rapidement. Donc on va aller voir ce qui s'est passé sur le 1 minute. Donc je vais aller bien en arrière. Ma ligne va me permettre de retrouver mon signal. Alors où est-ce qu'il est mon signal, mon signal alors il est à 8h, donc il faut aller le rechercher. Voilà, on y arrive. Voilà, voilà. Donc vous voyez ici, donc on a ce niveau, donc c'est très important de, de tracer les niveaux. Donc vous apprenez ça dans ma, dans ma formation au scalping. donc. Pour arriver à détecter à quel moment bien rentrer sur les marchés et surtout déterminer les, les points qui sont des cassures importantes. Donc vous voyez ici on a une bougie rouge assez forte, vous voyez le marché faisait des petites bougies là et puis à 8h on a une bougie rouge forte mais c'était une fausse alerte puisque le marché remonte ici donc on a deux bougies vertes donc je vous rappelle qu'on est en, en une minute et puis on a de nouveau euh, un signal de cassure ici. Donc à la limite vous pouviez vous positionner ici mais comme je vous ai dit on a très régulièrement des pullbacks. Donc ici on a le marché qui hésite et puis qui remonte donc qui, qui, qui fait mine de réintégrer le, le range. Vous avez même ici une, une poussée donc une mèche importante puisque le marché remonte ici. Donc il a tout à fait réintégré le range puisque vous voyez la ligne noire ici. Donc on est rentré là donc on pouvait se dire ben c'est une fausse alerte comme ici il nous a fait une fausse cassure, il réintègre mais non il repart. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut être très attentif parce que vous pouvez vous positionner ici à la, à la cassure, mais il faut rapidement mettre un stop loss, voire même prendre, prendre des gains très rapidement une première fois. Euh, et puis, il faut que vous soyez, euh, que vous ayez mis votre stop loss à break even ou euh, légèrement positif pour éviter de, de perdre lorsque le marché réintègre ici. Donc, on a réellement un pullback ici. Et puis, le marché repart. Vous voyez, il recasse, il recasse. Donc on a également donc ici euh, une nouvelle cassure, on casse même le plus bas précédent et puis ça remonte. Donc on peut se dire ben ça y est c'est encore une fausse alerte, ça remonte mais non il repart. Donc vous voyez non seulement euh, il faut être très attentif mais il faut être prêt également à se repositionner plusieurs fois parce que ce serait dommage de, de rater un trade qui a été magnifique euh, comme, comme celui-ci. Donc n'hésitez pas à perdre même parfois quelques, quelques pips pour bénéficier d'un trade aussi magnifique que ça. Donc vous voyez que vous avez régulièrement, donc quand vous avez un mouvement comme ça, vous avez encore des, des possibilités de, de vous positionner. Parfois le marché part comme une flèche d'un seul coup. Donc ça vaut la peine d'essayer de se positionner à la cassure mais en mettant rapidement votre stop loss. Et ensuite donc euh, vous avez d'autres occasions de vous repositionner avec les signaux bien sûr euh, que vous devez connaître pour euh, savoir vous positionner au meilleur moment et à ce moment-là vous voyez le marché euh, est parti, euh, magnifique euh, marché. Donc si on va sur, le, sur M5 donc là on, va, on voit vraiment la, la très belle cassure ici je suis en, en M15 donc 5, euh, chaque bougie correspond à 15 minutes, vous voyez donc le magnifique marché. Et puis on a eu bien sûr, on a des respirations. Quand vous avez un marché qui, qui descend aussi fort, ça ne veut pas dire qu'il va, qu va descendre euh, euh, sans, sans jamais respirer. Donc vous avez une respiration ici, vous avez une deuxième respiration ici. Donc si vous alliez voir sur des unités plus petites, bien vous, a, vous auriez vu euh, qu'on a, on a bien sûr, si je vais retracer ici, donc, je vais retracer une ligne ici pour bien repérer où c'était. Donc, vous voyez ici, donc je descends là, je vais aller voir, vous voyez ici la respiration. Donc, marché descend et puis il remonte, il remonte, mais il repart ici. Ça veut dire que vous pouviez à la limite vous repositionner ici voire euh, renforcer votre position parce que là vous avez déjà dû prendre des bénéfices donc vous pouvez reprendre un bénéfice vous avez déjà fait des gains ici donc euh, vous ne prenez pas un très gros risque si vous re, vous repositionnez ici. Vous mettez un stop loss à peu près à ce niveau-là et à ce moment-là vous êtes reparti, vous renforcez votre position euh, vous voyez il peut y avoir des respirations assez fortes puisque là on est remonté pas mal voyez on remonte et puis vous voyez marché qui redescend et puis qui remonte encore. Donc tout ça vous devez apprendre à le maîtriser parce que vous voyez ici lorsque le marché redescend vous avez pu faire des gains à la baisse, on est en 15 minutes mais là vous pouviez également prendre des gains à la hausse parce que si vous regardez sur le H4 qu'est-ce qu'on qu qu voit sur le H4 ben Là quand vous voyez une belle mèche comme, comme on a ici, attendez je vais supprimer la ligne ici. Donc vous pouvez également euh, vous positionner, vous voyez la belle mèche euh, qu'on a ici, attendez je vais me positionner voilà comme cela. Vous voyez on a une bougie très forte mais on a une bougie donc euh, qui se reprend et cette bougie-là vous pouviez la voir donc même en 15 minutes vous voyez. Lorsque vous savez reprendre des signaux, euh, vous, avez, vous déterminez donc les signaux qui vous disent que c'est le moment de rentrer dans le marché et eh bien à ce moment-là vous prenez le trade et vous bénéficiez donc de la remontée du marché comme cela. Donc vous avez pris des gains dans un sens mais vous pouvez également reprendre des gains dans l'autre sens. Donc à quel moment se positionner euh, où prendre ses bénéfices, tout cela vous le, vous l'apprendrez dans mes formations scalping, scalping et Ichimoku, et euh, donc toutes mes formations vous permettront de voir différents cas de figure et surtout de faire euh, des gains de manière régulière, parce que comme je vous l'ai dit, des marchés comme ça en range et des cassures de range, on en a régulièrement, et si vous pouvez bien sûr euh, gagner de l'argent dans les ranges, il faut bien sûr Lorsque vous avez une, une journée entière qui est en range comme ça il n'y a pas grand-chose à faire mais lorsqu'on a une cassure de range à ce moment-là c'est ces journées-là où vous devez compenser ce que vous n'avez pas pu faire une autre journée. Donc toutes les journées ne vous permettront pas de gagner la même somme d'argent mais au bout d'une semaine, au bout d'un mois normalement vous aurez fait des beaux gains lorsque vous maîtrisez donc une bonne méthode de trading. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos pour pouvoir vous donner encore quelques astuces et trucs de bons traders que vous allez certainement devenir. C'est ce que je vous souhaite. Je vous dis à très bientôt, au revoir.